Questions orales. La chef de la loyale opposition de Sa Majesté. Monsieur le Président, cette question s'adresse au Premier ministre. Le Premier ministre croit-il que le Canada a besoin d'une charte de droits et de liberté. Le Premier ministre. Par votre intermédiaire, Monsieur le Président, à la chef de l'opposition. Le Canada, la ville de Toronto et l'Ontario ont besoin de démocratie. Je rappelle à la chef de l'opposition que 2,3 millions de personnes ont voté pour le Parti conservateur. C'est une question de préserver la volonté de la population. C'est une question de protéger la démocratie. À La chef de l'opposition, c'est la population qui prendra la décision d'ici quatre ans. Une décision, et je peux vous dire, qui ne fera pas cette décision, c'est un juge nommé pour des raisons politiques. La population prendra la décision concernant la réduction des impôts, la réduction des tarifs d'électricité. Merci. Arrêtez la pendule. Redémarrer la pendule. Question complémentaire nouvelle pour le Premier ministre. Notre démocratie est protégée par la charte dans ce pays. Cependant, plus tôt cette semaine, lorsque le Premier ministre tentait de justifier l'annulation du juge pour continuer sa vengeance envers les Torontois, il a déclaré que c'était uniquement lui qui avait le droit de prendre cette décision. Est-ce que le Premier ministre croit qu'il devrait être redevable auprès des Ontariens? Le Premier ministre. Par votre intermédiaire, Monsieur le Président, le projet de loi qui sera déposé, en fait, a été déposé pour s'attaquer aux problèmes au sein du conseil municipal de Toronto, des problèmes qui entraînent des, des difficultés au niveau des, du transport en commun pour les travailleurs de la province. Nous nous attaquerons à la crise en matière de logement. Euh, nous nous attaquerons aux problèmes en matière euh, des infrastructures en plus de États et nous ferons des progrès au niveau du transport en commun. La chef du NPD a pour but de protéger son pot, Mike Layton, et ses autres amis, Gord Burks, McLessie. Je demande au Premier ministre de s'asseoir. Je rappelle aux députés que nous ne devrions pas prêter des intentions. C'est quelque chose qui était à l'encontre des traditions de cette enceinte. Je demande aux députés de ne plus prêter des intentions Complémentaire finale. Voici les faits. Le Premier ministre a fait adopter des mesures antidémocratiques à toute vapeur. Il n'avait pas le courage d'en parler lors de la campagne électorale. Un juge a statué que c'était non seulement irresponsable, mais quelque chose qui était à l'encontre des droits garantis par la charte. Et le Premier ministre annulera donc la charte des droits et des libertés pour la première fois dans l'histoire de l'Ontario pour faire ce qu'il veut faire. Nos droits démocratiques ainsi que notre démocratie comprennent des tribunaux indépendants et des médias libres qui peuvent protéger des gens, des politiques, qui ont l'impression qu'ils ont le droit de bafouer les droits des antériens. Le Premier ministre, pourquoi croit-il que la démocratie signifie qu'il peut faire uniquement ce qu'il veut Le Premier ministre, Monsieur le Président, par votre intermédiaire, la chef de l'opposition protège les politiciens du centre-ville du NPD. C'est ça ce que fait la chef de l'opposition. Elle est préoccupée de Mike Clayton, Joe Cressy, Perks Fletcher. C'est ça la préoccupation de la chef de l'opposition. La chef de l'opposition ne s'est pas préoccupée de ses propres commettants à Hamilton. Lorsque je les ai visités, ils m'ont dit qu'ils veulent des emplois, des tarifs d'électricité moins élevés. C'est ça que, ce que veulent les gens de Hamilton. Ils veulent avoir une voix. Et nous allons livrer la marchandise et les gens évalueront notre bilan au cours des quatre ans à venir. Uh, you, Prochaine question, la chef de l'opposition. Au Premier ministre, much, euh, je vais parler au nom de moi-même. Moi, <applaudissements> moi j'ai pour objectif de protéger les intérêts de tous les euh, tous les ontariens. C'est ça, ce que je fais à tous les jours, les gens de Hamilton, les gens de Toronto ainsi que tous les, to les Ontariens. Le Premier ministre a dit que sa vendetta est si importante qu'il est obligé de reconvoquer l'Assemblée législative pour passer outre la charte. Si c'était quelque chose de si important pour le Premier ministre, pourquoi il n'en a pas parlé au cours de la campagne électorale, le Premier Ministre à la Chef de l'Opposition. Lorsque j'ai visité les gens dans la ville de Toronto, ils m'ont dit qu'ils étaient frustrés. Ils savent que le conseil municipal de Toronto ne fonctionne pas très bien. Ils sont frustrés d'avoir voyagé pendant des heures à tous les jours. Pour se rendre au travail. Ils sont frustrés par le manque de progrès au niveau des transports. Les gens de Scarborough sont frustrés du fait qu'il y a eu huit votes pour le métro de Scarborough. David Miller ainsi que Rob Ford n'ont pas pu réaliser des progrès au niveau des transports en commun. Le député d'Essex à l'ordre. l'ordre. je parle aux gens dans les tribunes. Vous avez le droit de regarder les travaux de la Chambre, mais vous ne pouvez pas y participer. Vous n'avez pas le droit de parler. Le Premier ministre, par votre intermédiaire, Monsieur le Président, nous sommes là pour servir les gens. Nous avons besoin de pouvoir débattre sans ces perturbations. Si les perturbations continuent, vous serez expulsés. À l'ordre. À l'ordre. L'opposition officielle à l'ordre. l'ordre malheureusement les visiteurs seront obligés de quitter les tribunes We're going to have to clear the galleries. Yeah. Les visiteurs obligés de quitter les tribunes. We're going to recess the house pause de 10 minutes. We'll Le to seek to la question, period, where we left off, Start the clock. I recognize the leader. la pendule. Je donne la parole à la chef de l'opposition, seconde complémentaire. Il n'y a pas de premier ministre. Ma première question devait répondre à ma première question. Il n'est pas là pour répondre à ma seconde question complémentaire. Vous ne pouvez pas faire endroit à, à un député ou à un député qui est absent ou absente de la Chambre. Une fois de plus, je donne la parole à la chef de l'opposition pour sa complémentaire. La deuxième partie de ma seconde question s'adresse au premier ministre. Les gens souhaitent un gouvernement qu'il y ait de bonnes écoles, de bons soins de santé et des emplois pour élever une famille. Lorsqu'on voit le premier ministre, on voit quelqu'un obsédé par ses ennemis sur, qui siège au conseil municipal, qui doit mettre de côté la charte des droits. Les citoyens, les aînés sont retirés de la chambre enchaînée. Quels sont les. Axe prioritaire du Premier ministre. Par vous, Monsieur le Président, une fois de plus, je voudrais rappeler à la chef de l'opposition, nous avons été élus pour nous assurer qu'on règle le problème de la ville. On a été élus pour s'assurer, pour réparer les infrastructures. Pour que les honnêtes citoyens d'Ontario ne prennent plus une heure pour venir travailler à Toronto, qui aura un excellent transport en commun, un excellent métro pour aller de A à B. Contrairement aux néo-démocrates, euh, la chair de la de l'opposition est inquiète. Ces euh, ces euh, activistes, ces militants, pour protéger les Députés néo-démocrates, les néo-démocrates sont préoccupés, c'est-à-dire augmenter les taxes, la taxe carbone la plus élevée au pays et un prix de l'essence à 2 le litre. Merci. Intervention du président. Une fois de plus, je demande aux députés de la Chambre d'arrêter d'insinuer des intentions. Complémentaire final. Monsieur le Président, nous savons très bien qu'IPA pour leurs militants l'a vu pendant les élections provinciales. Les députés de cette Chambre, on pourrait s'attaquer aux problèmes, aux véritables problèmes des Ontariens, les écoles, les d'eau, l'eau, les temps d'attente dans les hôpitaux. 80 000 emplois perdus en un mois sous le mandat de ce premier ministre. Et, et il a rappelé la Chambre pour couper la table du Conseil municipal et, et, mettre, de caoté, et mettre de côté la Charte des droits et de libertés. Pourquoi le premier ministre ne prend pas de recul? de respirer par le nez, de compter jusqu'à 10 et d'accepter qu'il y a des actes prioritaires plus importantes que sa vente d'État quand ses ennemis à l'hôtel de ville. Premier ministre, par vous, M. le Président, l'opposition. Au moins, on peut de ce côté, on peut compter jusqu'à 10. Je sais que vous aviez un budget qui était mal calculé que vous aviez un déficit de 5 milliards de dollars. Nous sommes ici pour économiser de l'argent, de retourner de l'argent dans les postes contribuables. Nous voulons nous assurer qu'on respecte la volonté de la population. Voilà pourquoi nous sommes ici. Nous avons été élus pour représenter les honnêtes citoyens de sa province pour s'assurer une fois de plus qu'on les taxes, la facture d'électricité, laissant et se débarrasser de toutes les taxes comme la taxe carbone. Intervention du président. Nouvelle question. Chef de l'opposition. Merci, M. le président. Ma prochaine question s'adresse à la procureure générale. générale la clause de dérogation permet d'écarter la Charte des droits et libertés qui doit être utilisée dans ces situations spéciales lorsqu'une décision de la justice est contraire à l'intérêt public et qu'il y a une loi qui va invoquer la clause de dérogation, sauf que pour régler un problème personnel. Est-ce que la procureure générale, qui doit respecter le droit, le règne du droit, que couper le taille? Du Conseil municipal pour la peine de violer la Charte des droits et libertés. Monsieur le Premier ministre, la question était à la procureure générale. La question s'adressait à la procureure générale. Alors, du côté de l'opposition, Monsieur le Président, merci. Nous utilisons, nous voulons utiliser la Charte des droits et des libertés pour défendre la Constitution. Monsieur le Président, Député de Sexe à l'Ordre, M. le Président, on pense que la loi est constitutionnelle. Voilà pourquoi le gouvernement fait un appel et qu'on demande de maintenir la décision. L'article 92 est clair que la province a des droits exclusifs sur les municipalités et l'article 33, qui dit que le Parlement peut exercer un droit suprême. Order. À l'ordre. Rappel à l'ordre. Redémarrer la pendule complémentaire. Retirer les droits fondamentaux est une mesure extrême. Voilà pourquoi l'Ontario n'a jamais utilisé la clause de dérogation, mais après l'avoir fait une fois, ça devient plus facile de le refaire. Après invoquer cette loi de façon banale, le premier Bénéus a dit il ne sera pas gêné de suspendre les Chartes des droits et libertés une fois de plus. Si les tribunaux n'appuient pas cette décision, est-ce que la Procureure générale reconnaît le rôle des tribunaux pour défendre la démocratie et la Constitution, et si elle ne le comprend pas, elle devrait retourner dans une école de droit? Pourquoi la, pro la Procureure générale appuie pour normaliser ou banaliser la l'écartement, le fait d'écarter la Charte des droits et libertés. Réponse. Procureur général. Speaker, Monsieur le Président, nous prenons nos responsabilités très au sérieux. Il n'y a rien d'admirable. Nous utilisons la Charte des droits et libertés pour maintenir la Constitution et on a fait un appel de la décision qui a été mal prise par la Cour d'appel et on le demande dans l'annulation du jugement ou de la décision du juge. Le moment est important, le 25 octobre, il y a des élections à Toronto pour assurer une certaine certitude concernant les élections ou les prochaines élections provinciales, pardon, municipales de Toronto. Prochaine question. Député de Barry Springwater, Oro Medante. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Culture, du Sport, Hier, c'était le 17e anniversaire de, de l'attaque euh, du 11 septembre avec les euh, avions qui se sont écrasés. Et on a senti l'impact au Canada. 24 Canadiens ont perdu leur vie ce jour-là, y compris 11 ontariens. Et il y a eu également 159 euh, Canadiens qui sont décédés en Afghanistan. Est-ce que le ministre peut nous dire comment le gouvernement veut honorer les personnes qui ont, sont décédées dans cette attaque tragique? Bon retour, Monsieur le Président. Merci de la question de mon honorable collègue. On ne doit jamais oublier cet événement du 11 septembre. Et nous avons rencontré les facteurs les familles de ces victimes hier. Le Canada a défendu nos amis et nos alliés aux États-Unis. On connaît l'histoire à Newfoundland et comment cette petite ville a protégé des milliers de personnes déplacées lorsqu'il n'y avait plus de déplacements aériens. Nous avons défendu l'Afghanistan, où 159 euh, Canadiens ont fait le, sacrif, le sacrifice ultime. Nous allons honorer le sacrifice de ces soldats. Et je vais en parler davantage pendant ma complémentaire. Par complémentaire. vous, Monsieur le Président, à la ministre. Merci de votre question réfléchie. J'étais très heureux de rencontrer, que le premier ministre a rencontré la famille de l'une de ces victimes. Nous voulons nous assurer qu'on peut célébrer cet événement et l'impact des personnes qui se sont sacrifiées, c'est-à-dire honorer les personnes ou les soldats décédés en Afghanistan. Peut-elle expliquer ce que le gouvernement va faire pour honorer les personnes qui sont décédées à New York et en Afghanistan? Je, je suis heureuse de vous dire que le gouvernement veut créer le mémorial pour honorer les héros de la guerre en Afghanistan. Il sera situé à Queens Park. Ce mémorial sera un témoignage à la mémoire de nos anciens combattants. Nous leur devons le plus grand respect et à leurs familles. Nous voulons honorer leur courage. Et nous voulons apprécier tout ce qu'ils ont fait pour le service. Il y aura davantage d'informations dans les mois à venir. Et que le sacrifice de ces hommes et ces femmes ne sera jamais oublié par ce gouvernement. Député, veuillez vous asseoir. Nouvelle question. Député de Toronto, danforth merci. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Le premier ministre menace d'utiliser la clause de dérogation n'importe quand, lorsque les cours sont contraires à sa décision. Et cela n'est pas encourageant. La clause de dérogation peut être utilisée pour empêcher la droite le droit de religion ou la sécurité d'une personne? Ainsi que, est-ce que la vice-première ministre appuie la clause de d'interrogation pour satisfaire les lubies d'un dictateur? Intervention du président, on renvoie les uns aux autres par leur circonscription ou leur titre. Vous devez retirer vos commentaires. Je les retire. Réponse? Vice-premier ministre. Premier ministre. Par vous, M. le Président. Intervention du Président, député d'Essex, rappel à l'ordre. Je demande au député d'Essex de retirer ses commentaires. Je les retire. Premier ministre, cela ne me surprend pas. Par vous, Monsieur le Président, la volonté de la population décidera en cette Chambre pendant quatre ans. Pas un juge nommé par une personne d'un parti politique. Mes amis, vous savez ce qui inquiète la population. Les gens ne veulent, pas, ne veulent plus se faire exploiter. Ils sont inquiets. Ils veulent avoir un bon emploi. Lorsque j'étais à Hamilton, j'ai rencontré des personnes qui ont dit qu'ils n'étaient pas représentés par l'opposition. Ils étaient au chômage. Vous savez pourquoi ils sont au chômage? Parce que la, la chef de l'opposition souhaite plutôt protéger ses amis politiques. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Premier ministre, veuillez vous asseoir. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. De retour à la vice-première ministre, il est clair que le premier ministre souhaite utiliser l'option atomique lorsqu'il n'y a aucune autre option. Mais dans une démocratie, le gouvernement n'est qu'une seule personne, le conservateur ont vendu les ontariens parce que les, euh, le conseil des ministres retiendrait les élans du premier ministre. Est-ce que la vice-première ministre fera ce que doit faire une bonne vice-première ministre, contrôler le premier ministre pour empêcher euh, cette vendetta sur le conseil municipal de Toronto? une fois plus. Je demande aux députés de ne plus insinuer des motifs ou de faire un procès d'intention. Premier ministre, réponse. Mes amis, vous savez qui va nous contrôler? C'est Ce so la population. La population décidera si le gouvernement est mieux placé Auparavant, la population décidera. Intervention du président. Monsieur le président. À l'ordre. Ils sont hors de contrôle, comme d'habitude. Intervention du président. Qui ne contrôlera, en fait? Euh, opposition, rappel à l'ordre. Premier ministre, réponse. C'est-à-dire maintenir la volonté de la population pour s'assurer que la population et que ses droits et de laisser la population décider qui pour qui ils voteront, qu'il y aura des personnes qui, qui ne seront pas là lors des prochaines élections. Intervention du Président. À l'ordre. Prochaine question. Député de Brantford, Grant. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Transports. Sous le gouvernement précédent, et les frais augmentaient. Ce fardeau aurait été sur les Ontariens. Les Ontariens travaillent plus fort et paient davantage qu'auparavant. J'étais très heureux de voir que le gouvernement a gelé ces augmentations. L'Ontario a élu un gouvernement qui travaille pour la population. Nous avons diminué les coûts des contribuables. J'ai deux questions au ministre des Transports. Est-ce qu'il peut décrire à la Chambre quels frais ont été gelés? Et quel sera l'avantage pour les Ontariens, ministre des Transports? Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier le député de sa question aujourd'hui. Lorsqu'on a parcouru la province au cours de la campagne, on a entendu au jour le jour que la vie devenait de plus en plus inabordable sous les libéraux, et nous avons écouté la population. Dès le 1er septembre, il devait y avoir une augmentation de frais et cette augmentation a été gelée. J'en parlerai davantage pendant les complémentaires et qu'il est important d'envoyer un message à la population que nous allons nous assurer pour rendre la vie abordable et non pas aller fouiller dans les poches de la population au jour le jour pour faciliter la vie au jour le jour, parce que c'est un gouvernement pour la population. Question complémentaire. Merci au ministre de vos commentaires. Avec l'ancien gouvernement, la vie est devenue inabordable, pas seulement pour mes commettants, mais pour toute la province. Le gouvernement libéral a gaspillé de l'argent et a dépensé des dollars qui ne profitaient que à leurs petits copains. Mais les Ontariens méritent mieux. Je suis heureux de servir pour la population et je m'engage à leur rendre la vie plus facile et plus abordable. Monsieur le ministre, dites-moi combien d'argent cette initiative va épargner à la population de l'Ontario Merci beaucoup pour la question complémentaire. Ce que nous avons accompli avec la décision qui a été prise avant l'augmentation du 1er septembre qui aurait été mise en œuvre avec le gouvernement précédent, nous avons gelé le coût des permis de conduire, nous avons gelé le, les frais des tests de connaissances, mais cela épargne des millions de dollars à la population de l'Ontario. L'Ontario. Mais c'est un message clair. Ce gouvernement écoute. Nous reconnaissons ce qu'a accompli l'ancien gouvernement. Chaque matin, la population écoute les nouvelles et sait que le gouvernement précédent leur prenait de l'argent. Nous avons été élus avec la plateforme suivante, c'est-à-dire de rendre la vie plus abordable pour les Ontariens. Avec le gel de ces frais, question député de Parkdale High Park merci monsieur le président ma question s'adresse au ministre des aînés le premier ministre provincial a dit clairement qu'il ne se gênera pas pour se servir de la disposition de dérogation pour empiéter sur la charte pour lui la primauté du droit est beaucoup trop onéreuse est-ce que le ministre appuie euh, le fait d'outrepasser notre cha charte des droits et libertés ou est-ce que le ministre va voter contre le projet de loi 5 pendant, euh, ce vote, lors du vote? Au ministre des Aînés, merci de votre question. C'est au ministre des Affaires municipales qui va répondre. Merci aux députés. Merci au ministre des Services aux aînés de l'accessibilité pour sa question. Tous les experts, même ceux qui n'appuient pas notre parti, disent que nous avons le droit de proposer ce projet de loi numéro 5. La fin de semaine dernière, les candidats faisaient campagne dans leur nouveau quartier. Les candidats étaient au conseil, euh, conseil municipal et voulait s'inscrire à ces nouvelles municipalités. On a accepté le fait que ce gouvernement a le droit d'avoir un gouvernement efficace au conseil municipal. C'est la raison pour laquelle nous proposons un nouveau projet de loi. Comme l'a dit la procureure générale, nous allons faire appel. Merci. Merci. Question complémentaire. Au ministre des Services aux aînés de l'Accessibilité. Arrêtez le chronomètre. Merci. Veuillez vous asseoir. Repartez le chronomètre. Question complémentaire. Au ministre des, des services aux aînés et de l'accessibilité, c'est le seul ministre qui représente, qui représente la population de Toronto. Est-ce que le ministre était à la table du Conseil des ministres où on a pris la décision de se servir de la disposition de dérogation. Est-ce que le ministre va faire la bonne chose, c'est-à-dire de respecter la majorité des personnes qu'il représente supposément et voter à l'encontre de cette attaque qui n'est pas constitutionnelle et qui attaque la Charte des droits et libertés? Les députés vont s'asseoir. Encore une fois, je vous rappelle Quand on parle du premier ministre provincial, on parle du premier ministre provincial et on parle de leur circonscription. Au ministre des Affaires municipales et du logement, notre gouvernement fait la bonne chose. Nous proposons un nouveau projet de loi. Monsieur le Président, nous croyons en un meilleur gouvernement local. Nous croyons en un conseil municipal efficace de 25, 25 personnes et qui reflète les 25 députés au niveau fédéral et provincial. Et ces 25 députés n'ont pas de problème à représenter tous ces quartiers. Les députés ici non plus n'ont pas de problème. Nous croyons au gouvernement fédéral. Nous croyons en 25 quartiers dans la ville de Toronto. Et nous allons voter pour cela. Prochaine question. Député de Ottawa-Sud. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Le juge de la Cour supérieure a annulé leur projet de loi. Il a mentionné la question de disposition de dérogation. Cette disposition outrepasse notre Charte des droits et libertés. C'est vraiment une dernière mesure. On suspend la liberté civile de la population. La Constitution et la Charte des droits et libertés sont là pour nous orienter comme élus et pour nous protéger. Le Premier ministre sait qu'il y a d'autres solutions. Des personnes raisonnables demandent si se demandent où d'autres est-ce qu'il va se servir de cette disposition de dérogation? Est-ce que le Premier ministre a demandé des conseils auprès de la procureure générale, le secrétaire du Conseil des ministres ou de la sous-ministre de du sous-procureur sous -sous adjoint. Au représentant Ottawa Sud et de son parti de mini-fourgonnette, je peux vous dire, ils n'étaient pas obligés de s'en préoccuper, car ils avaient... ils ont gaspillé des milliards de dollars. Il n'y a aucun parti dans l'histoire de ce gouvernement et qui était aussi corrompu que ce parti-là. Monsieur le Président, aucun parti n'a été aussi corrompu. Nous sommes ici grâce aux libéraux, car ils ont gaspillé des milliards de dollars en argent des contribuables. Il y a eu scandale après scandale après scandale. Peu importe ce que ce fut, des milliards de dollars ont été gaspillés. Mes amis, vous allez entendre parler des milliards de dollars. Euh, Gaspillé. La vérificatrice générale en a parlé. Intervention du président. Je vais demander au premier ministre de retirer ce qu'il a dit. Je retire. Question complémentaire. Monsieur le président, moi je pense qu'il a répondu non. Et je pense que vous devriez vérifier vos documents. Et cette décision impulsive de sa part est injuste. Est-ce que le premier ministre a consulté l'ancien premier ministre Brian Mulroney et Roy McMurphy? Est-ce qu'il a appelé Mike Harris? Vous vous souvenez bien, lorsqu'il a fait l'amalgame des villes, il a eu des consultations publiques avant. Nous allons déposer un amendement raisonné. Et ce n'est pas une bonne raison de prendre une mesure extrême. Est-ce que le Premier ministre va laisser aux sages de son parti le soin de décider et retirer ces dispositions de dérogation? Monsieur le Président, le député d'Ottawa Sud, vous serez la dernière personne de laquelle je vais écouter les conseils à propos de diriger la province. Vous avez détruit cette province. Tous les contribuables de l'Ontario vont payer à cause de leurs erreurs. Des milliards de dollars, des taxes et des taxes et des taxes, dépenser, dépenser, dépenser. La chef du NPD était du côté des libéraux, c'est-à-dire qu'elle a gaspiller des milliards de dollars, mes amis, nous allons changer la situation. Nous allons nous assurer que la transparence et l'intégrité reviennent à Queen's Park. De Burlington. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des collèges. L'échange d'idées est un élément fondamental de l'éducation postsecondaire. C'est la raison pour laquelle j'étais inquiète d'écouter des jeunes pendant la campagne d'exemples euh, d'intimidation et de tactiques de violence pour. Euh, Museler la libre expression sur le campus. Pouvez-vous nous parler de la façon dont on va remédier à ce problème? À l'ordre de l'opposition, je dois écouter les questions et les réponses. Député de Burlington a le droit de poser des questions. À l'ordre. la ministre de la formation des collèges et des universités. Merci, M. le Président, et merci à la députée de sa question, et merci pour le travail qu'elle accomplit chaque jour au nom de ses commettants de Burlington. Monsieur le Président, notre gouvernement s'est engagé envers les Ontariens afin de maintenir la libre-expression sur les campus. Le 30 août, nous avons annoncé que nous allons accomplir cet objectif. Promesse faite, promesse tenue. Monsieur le Président, tout geste qui intervient dans la question de libre-expression sur le campus est inacceptable. Notre gouvernement prend la question au sérieux. Notre programme va établir des normes minimales pour des politiques de libre expression. Merci. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président, et merci à la ministre pour vos bonnes réponses. Je suis contente d'entendre que notre gouvernement va tenir sa promesse afin de maintenir la libre expression sur les campus. Monsieur le Président, je crois que la majorité des Ontariens seraient choqués d'apprendre que les étudiants se font intimider, intimider simplement car ils ont des avis différents. Intervention du Président. Je ne peux pas écouter la députée de Burlington. L'opposition doit revenir à l'ordre. Je vais commencer à vous donner des avertissements aux besoins. Député de Burlington, poursuivez. Afin d'en apprendre sur une idée, vous devez écouter des idées avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Est-ce que la ministre peut nous parler de la façon dont la politique du gouvernement puisse maintenir la libre expression? À la ministre. Merci, Monsieur le Président comme la députée l'a mentionné, les collèges et les universités ne doivent pas empêcher les étudiants d'exprimer leurs idées. Les collèges et les universités doivent s'assurer que les étudiants puissent partager leurs opinions. Le 1er janvier 2019, tous les les collèges et les universités doivent mettre en œuvre une politique en matière de libre expression qui comprend une définition de libre expression selon des pratiques exemplaires autour du monde et de s'assurer d'avoir des mesures disciplinaires pour des étudiants qui enfreignent cette politique. Nous voulons nous assurer que ces étudiants aient accès à toutes ces, à ces normes le Conseil va surveiller la conformité de cette norme. Le ministre de la formation des collèges et des universités pourrait diminuer des bourses pour des institutions qui ne prennent pas des mesures pour maintenir la libre expression. Merci. Prochaine question, député de Niagara-Centre. Monsieur le Président, au ministre des Affaires municipales et du Logement, la disposition de dérogation est un abus de pouvoir. Il représente un mépris envers la population de Toronto. Pour couronner le tout, le Premier ministre a dit qu'il ne se gênerait pas pour invoquer la disposition de la dérogation ailleurs à l'avenir. Chaque fois que ce Premier ministre veut s'ingérer dans le Conseil municipal, est-ce qu'il va se servir de cette clause ou est-ce que le ministre va, avoir, va faire preuve de force et de et voter contre, Monsieur le Président. Merci aux députés de sa question. Mais soyons clairs, notre gouvernement a l'intention de proposer un nouveau projet de loi afin de faire face aux problèmes. Nous croyons fermement qu'un Conseil qui est simplifié et qui est prêt à travailler le 22 octobre est la meilleure façon d'agir. Eh bien oui, nous sommes déçus par euh, la décision du juge. La procureure générale a été très claire. Nous allons faire appel... Nous avons une élection qui s'en vient le 22 octobre et nous voulons nous assurer que ce conseil soit un conseil simplifié et qu'il soit prêt à travailler pour prendre ces décisions importantes. Notre gouvernement veut s'assurer que la ville de Toronto puisse construire des logements, réparer les infrastructures du transport et nous croyons que pour accomplir cette tâche, c'est d'avoir un conseil efficace. Question complémentaire. Monsieur le Président, il est choquant de voir que le ministre... Répète les paroles de dictateur de ce Premier ministre afin d'invoquer cette disposition d'érogation. Je vous demande de retirer vos propos. Je retire. Une, di une disposition qui n'a rien à voir avec l'efficacité et qui porte sur le fait que ce Premier ministre veut se venger de cette, ce Conseil qu'il a rejeté comme membre. C'est une vengeance contre une belle ville dans cette province, c'est honteux. Pourquoi est-ce que le Premier ministre croit qu'il est approprié de se servir de mesures nucléaires sans précédent pour mar marche piétiner sur les droits des Torontois de la part d'un Premier ministre qui agit comme un dictateur? Encore une fois, retirez ce que vous dites. J'ai retiré. Réponse. Il se sert souvent de libellés non-parlementaires. Je veux être clair, notre gouvernement s'engage à se servir d'un conseil efficace. Nous avons été très clairs, extrêmement clairs, comme mon collègue à côté de moi l'a dit, pendant l'élection, nous avons dit que nous allions diminuer l'ampleur du conseil municipal. Nous voulons nous assurer que le conseil municipal ne soit plus dysfonctionnel. Nous ne voulons pas avoir des réunions qui s'éternisent pendant des semaines et des semaines. Nous voulons plutôt donner au Conseil des outils pour prendre des décisions difficiles. Comme je l'ai dit, nous allons proposer un nouveau projet de loi. Je demande aux députés de réfléchir à la raison pour laquelle nous voulons un gouvernement local efficace. Prochaine question, député de Etobicoke lakeshore Merci. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au, au ministre de l'Éducation. Les étudiants de l'Ontario sont retournés à l'école. Encore une fois, ces étudiants euh, font face au programme d'éducation en mathématiques de Kathleen Wynne. Je vais interrompre. Encore une fois, je rappelle aux députés que vous devez pa parler des autres députés par leur circonscription, pas par le nom euh, personnel. De ce côté-ci de la chambre et mes collègues de l'autre côté également le savent, y compris mes résidents. J'ai consacré du temps avec eux pendant la fin de semaine. Des centaines de parents sont venus me voir. Je suis allée à Alderwood et encore une fois, les parents m'ont dit que notre programme de mathématiques ne fonctionne pas. Les scores diminuent depuis plusieurs années et l'année dernière, nous avons vraiment un taux très faible. La moitié des étudiants ont subi un échec en mathématiques. Et au moment où les étudiants sont en neuvième année, plus de la moitié vont prendre des cours de mathématiques appliquées. et vont encore échouer. Je crois que nous sommes tous d'accord que ces statistiques ne sont pas ac acceptables. Les résultats nous montrent qu'il faut en faire davantage lorsqu'il est question de, de la performance en mathématiques. Et il faut s'assurer que tous les étudiants aient les connaissances dont ils ont besoin. Intervention du président, merci. Réponse à la ministre de l'Éducation, merci beaucoup. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue, ainsi que la députée de Etobicoke Lakeshore, ainsi que tous les autres députés. La démocratie porte sur la discussion des idées. Et vous savez quoi? Depuis le premier jour où nous avons pris le pouvoir, notre équipe s'est concentrée pour s'assurer que le système d'éducation puisse accomplir deux objectifs. Respecter les parents. Nous savons comment respecter la population de ce côté-ci de la Chambre. Et nous voulons préparer la population à l'avenir. Nous avons promis d'offrir un système qui fait passer le droit des parents d'abord. C'est la promesse que nous avons faite et nous tenons cette promesse. Monsieur le Président, c'est avec fierté que je peux vous affirmer que nous avons déjà commencé à, à tenir notre promesse et nous nous concentrons sur les bases. Nous faisons tout notre possible pour s'assurer que les étudiants de l'Ontario soient des leaders en mathématiques. Nous avons proposé des initiatives. Intervention du président. Merci. Merci. À l'ordre. L'opposition. À l'ordre. Question complémentaire. Merci, monsieur le président. À la ministre, merci beaucoup de votre réponse. Ce sont de bonnes nouvelles et des nouvelles importantes pour les parents de ma circonscription. Mes commettants vont être heureux d'avoir un gouvernement qui se concentre sur leur succès à l'école et à l'extérieur. Madame la ministre, hier soir, des parents m'ont dit que les étudiants doivent en savoir davantage sur le secteur de technologie en croissance dans notre province. Ces parents ont hâte d'avoir des consultations dans toute la province et pouvoir s'exprimer. Nous avons finalement un gouvernement pour la population qui fait passer les droits des parents d'abord. Nous allons les consulter sur l'éducation des enfants, des étudiants. Quelles sont les options disponibles pour les parents dans ma circonscription qui veulent participer à un processus de consultation dans la province et à quoi doivent s'attendre les parents? Merci. Réponse. Merci beaucoup. Avant de répondre à la question de la députée de Etobicoke Lecture, je voulais juste dire que nous faisons tout notre possible pour ramener les mathématiques. Nous avons un nouveau guide pour les enseignants, pour les parents et les tuteurs afin qu'ils puissent comprendre la façon d'enseigner les bonnes mathématiques à l'école. Nous investissons 55 millions de dollars pour s'assurer que les étudiants soient prêts à enseigner les mathématiques. Les étudiants font face à la réalité d'aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous dire que nous sommes vraiment sur la bonne voie avec ces consultations. Nous avons hâte d'obtenir des renseignements de la part des enseignants, des parents et des étudiants. Toute personne qui veut contribuer à cette consultation pourra le faire. Nous allons nous servir de technologie, nous allons nous servir de tribune téléphoniques. nous allons avoir des consultations en ligne et nous allons recevoir des soumissions écrites. Intervention du président, merci beaucoup. Merci. Prochaine question, député de Ottawa Centre. Merci, Monsieur le Président. Ma question euh, s'adresse au ministre des, de la Communauté. Les d'Ottawa ont le droit de s'exprimer au sujet de la taille de le conseil municipal, oui ou non. Est-ce que le ministre croit que la population d'Ottawa mérite d'avoir son mot à dire dans, les, dans le Conseil municipal? Merci, M. le Président. J'ai déjà répondu à cette question. Alors, je vais me renvoyer au ministre des Affaires municipales et du logement. L'opposition, je vous demande d'être à l'ordre. L'opposition à l'ordre. Selon les règlements, la ministre a le droit euh, de faire réponse à... Euh, de renvoyer sa question à quelqu'un d'autre. J'aimerais rappeler à la députée euh, qu'il qu faut que ça soit clair au ministre des Affaires municipales et du logement. Je ne sais pas si le député était euh, à l'association. Il hoche de la tête, donc il a été. Et si vous avez entendu le discours du Premier ministre, il y a eu une déclaration très claire de la part du Premier ministre comme quoi la loi des... Euh, des gouvernements efficaces portent seulement sur la ville de Toronto. Encore une fois, si le député pourrait arrêter de chahuter et écouter plus tôt, il va se rendre compte que le discours a été très clair. Nous avons répété la même chose à de nombreux délégués qui ont posé la question. Moi, j'ai répondu la même chose aux délégués qui m'ont posé la question. Ce projet de loi porte seulement pour, sur la ville de Toronto. Nous avons l'impression que c'est vraiment approprié. Il y a 25 délimitations de circonscription au niveau fédéral. Alors, il serait logique de faire la même chose avec cette ville. Comme le Premier ministre l'a dit, on ne va pas ajouter d'autres municipalités. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Au à la ministre des Services à l'Enfance et des Services sociaux communautaires, je vous demande de, de répondre à ma question. Je le souhaite. J'aimerais vous rappeler que le premier ministre a dit, Oh, j'ai eu plusieurs appels d'Ottawa. Je ne sais pas ce qui se passe à Ottawa. Mais je reçois plein d'appels de la région d'Ottawa. Il y a eu un gazouillis du ministre qui a dit que ce gouvernement n'avait pas l'intention de faire la même chose avec Ottawa, comme à Toronto. Monsieur le Président, la population d'Ottawa, la députée et moi, représentant Ottawa, est-ce qu'une fois pour toutes, est-ce que le Premier ministre va appliquer les mêmes mesures radicales pour diminuer le nombre de quartiers à Ottawa également? Réponse? Encore une fois, Monsieur le Président, aux députés, je ne sais pas si ce député était à l'Association des maires à Ottawa. Le, la ministre, dans son discours, a répondu non. Prochaine question, député de Kitchener-Conestoga. Monsieur le Président, ma, ma question s'adresse au Président du Conseil du Trésor. Le, les dépenses étaient hors de contrôle avec les libéraux. Depuis 2004, les libéraux ont mal géré les finances publiques et ont doublé l'ampleur de la dette. C'est une honte. Mes propres enfants et les ontariens vont payer cette dette pendant longtemps. Monsieur le Président, les ontariens, à cause de mauvaise gestion, irresponsable, la population veut un gouvernement qui écoute. Est-ce que le Président du Conseil du Trésor nous dit... Que fait ce gouvernement pour écouter la population et contrôler les dépenses du gouvernement au, le, au président du Conseil du Trésor. Merci, Monsieur le Président. Merci au député de Kitchener-Conestoga de sa question bien réfléchie. Monsieur le Président, le gouvernement a la responsabilité de s'assurer que les programmes et les services répondent aux besoins de la population. Et il faut garder ces programmes durables jusqu'à l'avenir. Notre révision sur les dépenses va au-delà de resserrer les cordons de la Bourse. C'est une question de prospérité. Nous lançons une cons consultation sur la prospérité en posant des questions sur les services et les dépenses. Nous reconnaissons que les travailleurs de première ligne et les citoyens ont des rétroactions précieuses à propos de ces dépenses. Je suis heureux de vous dire que la population de l'Ontario nous a envoyé beaucoup de soumissions, plus de... 6 000 sondages ont été répondus et il y a des milliers d'idées. La population a demandé un gouvernement responsable qui écoute et, Monsieur le Président, c'est absolument ce qu'a reçu ce gouvernement. Question complémentaire. Monsieur... Monsieur le Président, merci au Président du Conseil du Trésor pour sa réponse. Il est clair que notre gouvernement s'est engagé à une transparence et une ouverture sans précédent dans les finances du, de la province. Je sais que les Ontariens se préoccupent des services et des dépenses du gouvernement et c'est la raison pour laquelle la population a élu notre gouvernement pour la population. Nous avons promis de remettre l'Ontario sur la bonne voie. Est-ce que le Président du Conseil du Trésor nous dise comment ces consultations publiques et la planification va contrôler les dépenses du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. La province n'a pas un problème de revenus, il a un problème de dépenses. Et c'est un problème qui a été permis, mis en place par le gouvernement précédent. Ce problème prend fin maintenant. C'est un problème qui existe à l'échelle du gouvernement, que ce soit de la façon dont on fournit les services ou les autres, ou les organismes et les, et les agences du gouvernement. Il y a un sondage en ligne qui peut être fait de façon anonyme. Nous voulons nous assurer que les services publics soient durables maintenant et à l'avenir. Monsieur le Président, malgré l'opposition qui sème la peur, les gestes que nous avons posés ne concernent pas les compressions, mais de la reconstruction plutôt des finances de l'Ontario pour les générations à venir. On parle de la planification pour la prospérité. Prochaine question député de, de Davenport. Merci, Monsieur le Président. Au à la ministre de l'Éducation, l'utilisation de la disposition de dérogation du gouvernement pour euh, faire ces changements au euh, Conseil de ville de, to de Toronto sont sans précédent, mais même erronés. Et maintenant, le pr premier ministre qui croit être roi utilisera cette euh, disposition pour euh, se débarrasser de tout problème qui entrave son chemin. Est-ce que la ministre de l'Éducation est d'accord avec cette utilisation de la disposition de dérogation ou est-ce qu'elle montre un peu d'épines dorsale et votera contre ce projet de loi? La ministre de l'Éducation au ministre des Affaires municipales et du Logement. L'opposition revient à l'ordre. Merci, M. le Président. À la députée de Davenport... Il n'y a qu'une seule raison pour laquelle on dépose cette nouvelle loi. Euh, C'est pour mettre fin à euh, aux embouteillages politiques au sein du Conseil de ville de Toronto. On veut diminuer la taille et le coût du gouvernement. Nous voulons avoir un conseil municipal de 25 personnes qui soit efficace. Et c'est la seule façon d'aller de l'avant. Et comme je l'ai dit auparavant, et comme dit l'a dit la procureure générale, a parlé de façon très éloquente de notre appel sur la disposition 33. C'est très important pour nous. J'aimerais que les députés arrêtent de chahuter et m'écoutent. Le 22 octobre arrive très rapidement. Il faut avoir un conseil en place. Il faut déposer une nouvelle loi. C'est très important et nous allons aller de l'avant. Complémentaire. Monsieur le Président, aux... à la ministre de l'Éducation, parce que la bataille sur le projet de loi 5 n'est pas le seul, euh, la seule instance devant les tribunaux. Il y a aussi des contestations sur euh, la... Le fait que nous, le gouvernement s'est débarrassé du programme d'éducation sexuelle, c'est la raison pour laquelle je pose la question à la ministre de l'Éducation. Ce n'est pas le genre de leadership que veulent voir les hommes et les femmes de l'Ontario. Est-ce qu'on va montrer aux, aux étudiants et étudiantes ontariens et ontariennes qu'est-ce que c'est de faire face à son intimidateur? L'intervention du président... Je demanderai au, à la députée de retirer ses propos. Je retire mes propos. Est-ce que la ministre de l'Éducation croit qu'il y a des droits de la personne fondamentaux? Et est-ce que, si c'est le cas, est-ce que la ministre croit que c'est la responsabilité du premier ministre de maintenir ses droits? Le ministre, le seul parti qui parle de vouloir plus de politiciens dans la province de l'Ontario, ce sont les néo-démocrates. Au cours de la campagne, les gens voulaient plus d'efficacité de la part de ce gouvernement. Ils l'ont dit au gouvernement clairement. Le ministre du Transport aimerait travailler avec... Euh, adorerait travailler avec un conseil municipal facilité, simplifié. C'est la même chose avec tous les députés ici. Je, je veux construire plus de logements, je veux, je veux être en mesure de travailler avec le conseil et faire bouger les choses à Toronto. Voilà la raison pour laquelle on ne veut pas se défendre euh, l'augmentation du nombre de politiciens. Intervention du président. Le temps de la période de questions est écoulé. La Chambre ajourne ses travaux jusqu'à 15 heures.